L'effet brise-vent est important. Déjà, pour, ça, ça maintient toujours une ambiance forestière, même si vous vous trouvez dans, dans un endroit qui est, qui est très, très euh, venteux. Hein. Euh, ça, ça évite que, que, le, que le végétal, pendant sa croissance, soit toujours euh, bougé, par le, par, bougé par le vent. Et là, on, est, on voit des différences de croissance entre un, un végétal qui est, qui est toujours euh, au vent par rapport à un végétal qui est, qui est protégé par une protection. Alors les, les, les protections, il en existe plusieurs, plusieurs types, il faut déjà savoir quel animal va venir manger vos, vos végétaux, si c'est un lapin, un cerf ou un chevreuil, donc là on va définir déjà la hauteur de la protection. Bon, dans, dans, après vous avez aussi, euh, si vous voulez, un effet brise-vent ou si vous voulez juste une protection contre le, le gibier. Si vous voulez juste une protection pour le gibier, vous avez des, des protections de ce style-là qui sont par exemple là, une protection lapin. Donc là, la hauteur est suffisante pour protéger euh, votre, euh, votre arbre contre un lapin. Euh, par contre, les, le, les mailles sont assez larges, donc là, vous n'avez pas d'effet euh, vent Alors donc, ça, c'est une protection euh, contre le lapin, avec deux tuteurs bambou de 90 et une protection qui fait 50 à 60 cm de haut. Les précautions au niveau de la mise en place